Nous sommes à la fin mars 2020. Le journal torontois The Globe and Mail publiait une caricature sur laquelle on voyait un professeur de une classe vide. On pouvait lire sur le tableau Ancient History 101 et le pédagogue de s'exclamer Aujourd'hui, nous allons explorer les coutumes et les manières de vivre au début de janvier 2020. Disons que pour un cours dit d'histoire ancienne, ça nous permet de montrer que rien n'est plus relatif que le temps. Certaines journées passent comme des années, mais aussi certains événements viennent briser si fortement le quotidien qu'on ressent une coupure durable entre ce qui a été et ce qui sera. La COVID-19 est sans aucun doute une coupure déterminante dans ce qu'on peut qualifier d'histoire très contemporaine, parce que oui, l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé il y a des milliers ou des centaines d'années. L'histoire, c'est l'étude du passé, pour le dire simplement. Donc, tout ce qui n'est pas présent est passé. Question de vous montrer un peu la chose, je me propose de faire avec vous l'histoire de la COVID-19 au Québec, de la séquence des événements, du moins ceux qu'on connaît et qui sont avérés en ce 28 avril 2020. Ça, c'est la date où je suis en train de tourner la vidéo. Comme vous le savez peut-être, en histoire, on travaille sur les traces du passé et notre connaissance des événements qui se sont déroulés ne cesse de s'enrichir avec le temps qui passe. Donc, quelques mises en garde sur ce qu'on va évoquer. Il s'agit ici d'un arrêt sur image de ce que nous savons aujourd'hui, quand nous tournons cette vidéo. Certaines interprétations pourraient, dans le futur, changer ou des éléments venir retisser des liens qu'on n'avait pas vus tout simplement parce qu'on ne le savait pas. C'est ça l'histoire, on travaille avec les sources qui nous sont révélées ou les événements qui nous sont révélés avec le temps. Mais on pourrait quand même se poser des questions, comme par exemple, l'histoire ne requiert-elle pas un peu plus de recul Et s'il doit garantir l'objectivité, ce recul peut-il se passer d'une distance temporelle suffisante hein? Bon, ok pour ma part, je prends le parti du récit provisoire. Cette histoire de la COVID-19 n'est qu'une histoire de la pandémie. Au-delà de tout ça, plongeons maintenant dans cette histoire de la COVID-19 au Québec, mais aussi dans le monde, et du moins, celle que nous connaissons aujourd'hui. Deux éléments qui ne sont plus remis en question aujourd'hui permettent d'éclairer l'origine de l'éclosion de la COVID-19, qualifiée le 11 mars 2020, de « pandémie par l'Organisation mondiale de la santé », c'est-à-dire d'épidémies s'étendant sur une large zone géographique internationale. Le premier est que cette éclosion a été signalée pour la première fois à Wuhan, dans la province chinoise de Hubei, le 1er décembre 2019, plus précisément chez des travailleurs du marché aux fruits de mer où l'on vend aussi des animaux sauvages vivants. Un deuxième élément est que l'étude en génétique publiée dans la revue Nature Medicine, le 17 mars dernier, a prouvé l'origine naturelle du SARS-CoV-2, prélevé sur l'humain en le comparant à d'autres coronavirus apparentés. Le troisième élément est qu'aucun pays n'était vraiment préparé pour faire face à la crise, et ce, pour des raisons qui avaient été soulevées par le Global Health Security Index dès 2019. Manque de préparation générale, inexistence de tests portant sur la capacité des systèmes de santé de faire face à une épidémie. Financement insuffisant des mesures préventives, manque de formation et de coordination des professionnels de la santé en rapport avec les pandémies. La réponse politique des puissances internationales actuelles s'est posée comme une loupe sur les enjeux qui précédaient la crise, dont au premier chef étaient les tensions entre la Chine et les États-Unis. Cependant, sa nature même, soit le fait qu'il s'agisse d'une pandémie qui se propage à la mesure de notre capacité à se déplacer, a vite fait percevoir aux mêmes puissances la vanité de ce vieux réflexe consistant à chercher des coupables. C'est de ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est de votre faute, c'est de votre faute, c'est pas de la mienne, c'est de votre faute. Alors que le gouvernement de Donald Trump continue dans sa lancée en remettant en doute les déclarations de l'OMS à l'effet qu'elle n'aurait été avertie de l'éclosion à Wuhan qu'au début du mois de janvier on rapportait déjà les premiers cas observés hors de Chine, soit en Thaïlande et au Japon. Viendront par la suite les premiers cas en Corée du Sud, aux États-Unis, plus précisément à Seattle, mais aussi à Taïwan, puis à Singapour, au Ville, puis encore au Japon, mais cette fois chez un Japonais qui aurait contracté le virus d'un touriste chinois. Hors d'Asie, c'est la France qui, le 24 janvier, déclare les trois cas suivants. Les personnes touchées provenaient de Wuhan. Le 25 janvier, le Népal et l'Australie annonçaient leur premier cas, suivront le Cambodge et le Sri Lanka, puis le 28, l'Allemagne qui soulève des inquiétudes en déclarant un cas contaminé par un porteur asymptomatique. Au Canada, c'est durant la même période, soit le 26 janvier, que le premier cas est signalé à Toronto. L'homme dans la cinquantaine venait de Wuhan. Son épouse sera testée positive le 28. La première contagion en sol étasunien sera signalée le 30. Une femme rentrant de Chine a contaminé son mari resté aux États-Unis. Le même jour, alors que l'Italie annonce que deux touristes chinois sont porteurs du virus, le directeur de l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale. Les déclarations des cas s'accélèrent en février. Le 5, c'est la mise en quarantaine du navire britannique Diamond Princess dans le port de Yokohama. Bilan, 712 contaminés sur plus de 3700 membres de l'équipage et passagers, dont 7 décès. Le 23 février, le gouvernement japonais doit reconnaître que 23 passagers ont échappé au contrôle. Le 11 février, l'Allemagne compte 16 cas. Trois jours plus tard, c'est au tour de l'Égypte de déclarer son premier cas, en l'occurrence un touriste chinois, également le tout premier cas en Afrique. Le prochain surviendra le 25 en Algérie. Le 16 février survient un événement qui sera par la suite considéré comme un point tournant. Le MS Westerdam accoste dans le port de Sihanoukville, le Cambodge ayant accepté d'accueillir les 1200 passagers afin qu'ils puissent retourner chez eux. À partir de ce moment-là, les experts médicaux sont formels. Tous les voyageurs arrivant de l'étranger et potentiellement porteurs du virus doivent être mis en quarantaine. En ce qui concerne spécifiquement les bateaux de croisière, en date du 22 avril, 20 ont confirmé avoir eu à leur bord des passagers porteurs du virus. Mais seul l'Artania qui avait accosté au port australien de Fremantle transporte toujours des passagers, dont 8 devraient débarquer au port allemand de Bremerhaven le 31 mai. Le 21 février survient le premier décès attribué à la COVID-19 en Italie et en Europe chez un individu n'ayant jamais séjourné en Chine. Par la suite, 18 villes de Lombardie et de Vénétie ferment leurs lieux publics. Le même jour, Israël publiait son premier cas, une passagère du Diamond Princess. Le 23, avec trois décès et plus de 100 personnes testées positives, l'Italie est le pays européen le plus affecté. Le 26 février, la France annonce son premier décès, un résident de l'Oise qui ne s'était pas rendu dans la zone à risque, et l'OMS déclare que, sur une base quotidienne, il y a désormais plus de cas hors de Chine qu'en Chine. Le 28 février, l'Allemagne, où 67 personnes sont désormais hospitalisées en raison de la COVID-19, est le premier pays à ordonner la fermeture des écoles et le confinement des résidents, mais seulement dans un arrondissement très touché de la Rhénanie du nord westphalie ces mesures seront par la suite appliquées à d'autres villes, notamment Düsseldorf et Hambourg. Le même jour, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec confirmait un premier cas de coronavirus au Québec. À l'instar de plusieurs autres premiers cas rapportés à travers le monde, la Montréalaise de 41 ans revenait d'Iran. Le 29 février est la date d'annonce du premier cas au Qatar chez un homme ayant voyagé en Iran. Puis, au Luxembourg, chez un homme qui revenait d'Italie. Même situation en Irlande où aura par ailleurs voyagé le cinquième cas confirmé au Québec, dans la région de Montréal, le 6 mars. En Mars, plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine continueront de signaler des premiers cas, dont beaucoup concernaient des personnes ayant voyagé ou ayant été en contact avec des personnes ayant elles-mêmes voyagé en Iran, en Italie, en Espagne ou aux États-Unis. C'est d'ailleurs le cas de la première personne testée positive en Amérique centrale, plus particulièrement au Costa Rica qui était passée par New York. Un deuxième et un troisième cas de contamination sont signalés au Québec le 5. Il s'agit d'un homme ayant séjourné en Inde en février et d'une femme de retour de France. Le 8 mars, une longueuilloise de retour d'une croisière est déclarée positive. À ce moment, bien que les autorités de la santé publique aient considéré important de renseigner les citoyens sur les différents itinéraires empruntés par cette personne dans les transports en commun de Montréal et de Longueuil, le gouvernement du Québec considère toujours la menace comme faible. Une première personne au Canada meurt de la COVID-19 le même jour. Elle habitait dans une résidence pour personnes âgées au nord de Vancouver. Le même jour, le gouvernement italien place l'entièreté de ses 60 millions de citoyens en confinement. Il s'agit de la première quarantaine à viser un pays en entier, toute époque et tout lieu confondu. La fermeture complète de tous les commerces, sauf épicerie et pharmacie, suivra le 12 mars. Le 11 mars, jour où l'OMS déclare que la COVID constitue une pandémie, le premier ministre du Québec, François Legault, recommande le confinement volontaire de 14 jours à tous ceux qui reviennent de voyages scolaires dans les pays touchés par la pandémie et y déconseille d'y voyager en réaction. Les écoles concernées demandent aux élèves et enseignants concernés de ne pas s'y présenter. Le total des cas confirmés au Québec est désormais de 7. En Europe, la première barrière frontalière européenne est dressée par l'Autriche qui ferme sa frontière avec l'Italie. Le même jour, la Pologne, l'Ukraine, la Grèce, la République tchèque, la Roumanie, le Danemark, l'Irlande, la France, la Lituanie et la Belgique annoncent la fermeture des garderies, écoles, universités, lieux sportifs et culturels. Au Canada, des fermetures similaires seront d'abord annoncées en Ontario et au Québec le 13 mars. Le 12 mars constitue une date clé dans l'évolution de la pandémie. Alors que l'Europe est déclarée l'épicentre par l'OMS, que l'état d'urgence est déclaré aux États-Unis et que le Danemark et la Pologne ferment complètement leurs frontières, 17 nouveaux cas sont confirmés en Ontario. La province devient dès lors le principal foyer de l'épidémie au Canada, et la date marque encore une recrudescence des cas au Québec, qui sont maintenant au nombre de 13. Les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus sont interdits. Neuf jours plus tard, soit le 21 mars, ce seront tous les rassemblements qui se verront frappés d'interdiction et les personnes de retour de voyage sont incitées à ne pas se présenter au travail. La fin de semaine des 14 et 15 mars est très active du point de vue des mesures préventives au Québec. Le 14 mars, les visites dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée sont interdites on demande aux personnes de 70 ans et plus d'éviter de sortir. Devant l'inaction du gouvernement canadien, la Ville de Montréal annonce que les employés municipaux se chargeront de l'accueil des voyageurs à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Le 15 mars, les centres de loisirs, cinéma, bars, salles de spectacle, etc. sont fermés alors que les restaurants doivent limiter l'achalandage des salles à manger, qui seront finalement complètement fermés le 22, comme les centres d'achat et les autres services jugés non essentiels. Au niveau international, toujours le 15 mars, c'est au tour de la Russie d'annoncer un contrôle très strict de ses frontières, qui seront complètement fermées aux voyageurs le 30. Le 15 encore, l'Allemagne fermera partiellement ses frontières avec l'Autriche, la France, la Suisse puis le lendemain avec le Luxembourg et les Pays-Bas. Au Canada, le 16 mars, le premier ministre Justin Trudeau annonce la fermeture des frontières à tous, sauf aux citoyens canadiens et à leurs familles, aux résidents permanents, aux citoyens américains, aux équipages de conduite et aux diplomates. Le 18 mars, une personne âgée de la ville de Lavaltrie, dans la région québécoise de Lanaudière, décède de la COVID-19. Elle avait côtoyé une personne de retour d'un voyage à l'étranger. Le même jour, une première guérison est enregistrée au Québec. Le 19 mars, les Québécois placés en quarantaine se voient offrir un soutien financier visant le remplacement des revenus de travail perdus et le gouvernement annonce l'injection de 2,5 milliards de dollars dans les entreprises. La Sûreté du Québec est mise à contribution pour sensibiliser les citoyens aux risques que représentent les déplacements entre régions. Des points de contrôle policiers seront mis en place à partir du 28 sur plusieurs routes. tout déplacement jugé non essentiel y sont interdits. Au Québec, le 22 mars, quatre personnes vivant dans une résidence pour personnes âgées à Lanaudière décèdent de la COVID-19. Entre autres raisons expliquant la virulence de la contagion, on note la distribution du temps de travail du personnel de santé entre différents établissements. Le grand nombre de décès s'explique en partie quant à lui par le manque de personnel. Le 11 avril, le gouvernement annoncera des enquêtes dans une quarantaine d'établissements les résultats de l'enquête ouverte deux jours auparavant sont annoncés par François Legault. Les établissements sont en général bien gérés, mais certains doivent être surveillés de près. Pour la première fois, le premier ministre attribuera les problèmes de recrutement à la pandémie et à la faible rémunération du personnel. Des augmentations salariales seront annoncées de même que le soutien des médecins spécialistes, moins sollicités en raison du report des interventions non urgentes durant la pandémie. Le 24 avril, les différents médias du Québec feront état des différentes raisons expliquant leur faible réactivité. Seulement 350 sur 2300 ayant répondu à l'appel conflits d'horaires, crainte de propager le virus et manque de qualification seront le plus souvent mentionnés. Entre le 18 et le 22 avril, le soutien des membres des Forces armées canadiennes et du personnel de différents secteurs du système de la santé moins sollicité sera demandé pour les établissements de soins de longue durée de Montréal, de Laval et de la Montérégie. Dès le 1er avril, les États-Unis dépassent les 200 000 individus testés positifs, devenant le pays le plus touché. Le cap des 10 000 décès sera franchi le 6 avril. Au Québec, les mesures de surveillance se durcissent au début avril. Dès le 3 avril, la Sûreté du Québec et le service de police de la Ville de Montréal pourront émettre sur le champ des contraventions pour non-respect des consignes de distanciation sociale. En outre, le premier ministre annonce la prolongation de la fermeture des commerces jugés non essentielles jusqu'au 4 mai. Sur le plan de la recherche, le 6 avril, le Globe and Mail annonçait que de nombreux experts du Canada, dont des chercheurs de l'Université de Montréal, participeront à une étude internationale déjà en cours en Chine, à Singapour et en Corée du Sud. Elle portera sur un traitement consistant à injecter chez des personnes toujours atteintes de la COVID-19 du plasma prélevé chez des personnes qui en ont guéri. Le 8, alors que le foyer de la pandémie, Wuhan, voyait la fin du confinement de deux mois, le Groenland était le premier pays à annoncer la guérison de tous ses malades. Son isolement le plus complet est maintenu et tous les déplacements sont interdits. Au Québec, le gouvernement annonce l'annulation de tous les événements culturels et sportifs jusqu'au 31 août, ce qui marquera certainement pour longtemps la mémoire festivalière fortement associés à la promotion et à la préservation de l'identité culturelle du Québec. Le vendredi 24 avril, alors que le Canada compte près de 43 000 personnes ayant contracté la COVID-19, plus de 2200 ont succombé à la maladie. Au Québec, on dénombre plus de la moitié des cas dans tout le pays, dont plus de 1300 décès. Les régions les plus touchées sont Montréal, la Montérégie et Laval, ce qui présente un défi particulier dans la planification des mesures de déconfinement, dont la réouverture des garderies et des écoles. Envisager l'histoire simplement comme un réservoir de leçons consisterait à voir l'épidémie de la COVID-19 comme la dernière version d'un événement qui se répéterait à l'infini. Si la connaissance de situations similaires passées nous aide à prendre du recul face à la crise, elle peut aussi installer dans les esprits une impression de déjà-vu qui empêche de bien saisir la nouveauté de ce qui nous arrive. L'historien des sciences Yves Gingras écrivait d'ailleurs dans Le Devoir du lundi 27 avril, et je cite. Ce que la crise mondiale de la COVID-19 montre clairement, c'est que la situation est totalement inusitée et que les connaissances prennent du temps à se construire. Ce qu'aucuns appelleront des erreurs n'est en fait que le reflet d'une incontournable réalité. Toute prise de décision se fait sur une base de connaissances limitées et en temps réel. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, du moins pour cette histoire qui, comme je vous ai dit, risque de changer avec le temps, mais c'est toute la beauté de l'histoire. On dire ça comme ça, parce que ça évolue. Plus on a de documentation, plus on a de sources, plus on réinterprète et on revoit. C'est pour ça que l'histoire, ce n'est jamais fini, ça avance tout le temps et il faut toujours la travailler. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, je vous dis à la prochaine et je dois remercier Isabelle Lachance qui a travaillé avec moi sur cette vidéo, elle a fait un travail monumental, donc je la remercie. Et pour ceux qui aiment, ben dites-le nous, faites un pouce, par en l'air comme ça, aimez la vidéo partagez-la, partagez-la, excusez-moi. Bref, aidez-nous à vivre. Allez, salut